Avec Avec Avec vous, Avec vous, vers Avec Je t'aime, maman, sculpter Je t'aime, maman, sculpter Je t'aime, maman, sculpter Ne soyez pas triste pour les gens qui ne connaissent pas votre valeur, car si un aveugle touche un bijou, il ne connaît pas sa valeur. Parfois, mais beaucoup. Je te regarde et je me demande. C'est qui Comment étrange est devenu si proche Je regarde vos traits, votre gentillesse, votre spontanéité et je m'émerveille de la façon dont ces traits sont devenus mon amour alors. Et ce corps, je ne trouve que de la sérénité à me contenir. Comment cela s'est-il produit Comment la vie nous a-t-elle partagés et comment nos âmes humaines se sont-elles retrouvées si proches Et comment mes yeux peuvent-ils se fermer en un profond réconfort tous les soirs Seulement, parce que je suis sûre que vous êtes à côté d'elle. Et avec le premier tremblement et le premier pouls, je l'ai senti à l'intérieur pour prédire au monde entier la venue d'un nouveau cœur et j'ai trouvé en lui des réponses à toutes mes questions. Et elle Que vous et moi sommes ici pour le bien de la tendresse et de la miséricorde de nos cœurs pour maîtriser un esprit pur. Ne soyez pas triste pour les gens qui ne connaissent pas votre valeur, car si un aveugle touche un bijou, il ne connaît pas sa valeur. Mon ciel s'est rétréci. Oh mon amour, combien de temps me manque? Je dors et me réveille dans tes yeux. Votre oreiller cœur couvre vos bras. Oh mon amour, prends-moi. Entre tes genoux où je suis, écoutez le rythme de vos battements. Alors détends-moi. Dans ton monde, il est vain de perdre du temps. Sens-toi près de moi. Mon ciel est rétréci Il ne contient plus mon empressement Seul ton monde Jouez-moi gratuitement Je veux voler haut, Au-dessus du ciel de tes yeux Comme c'est beau de parcourir mon amour Avec tes yeux Au milieu de sa tendresse vos filet frais Trouvez-moi le voir avec tout l'amour Je vais, je vais et je vais mais plus vos yeux, des mots de mon cœur, mon amour, combien de temps me manque, naviguer dans vos yeux, pour mon amoureux, laisse-moi, raser je médite son charme, laisse-moi siroter les fleuves de l'amour, laisse-moi par tes lèvres, je meurs en me suicidant, entre tes bras, mon chéri,